May adore rendre service quand elle le peut. Elle est là par exemple pour son ami et n'hésite pas à s'impliquer. Elle est aussi là quand son mari entreprend de bricoler la maison. May est également présente quand son papa organise de grandes tablées. Bien que Mei soit parfois étourdie dans l'aide qu'elle apporte aux autres, elle ne reste pas moins une excellente assistante dentaire. Ça, à la CGT, nous le savons. Pour une juste reconnaissance, donne-toi le droit, votre CGT